Je m'avance peut-être un peu, mais il me semble que ce soir, Macron va annoncer un nouveau confinement. Et j'ai très envie de faire euh, ce que je n'ai pas pu faire pendant le premier confinement. Je voudrais vlogger euh, plus ou moins quotidiennement. Je ne vais faire aucune promesse. Je n'ai toujours pas terminé mon EP. Toujours pas. Il me reste une voix à enregistrer sur un morceau, sur le dernier morceau. Et deux, trois petites retouches à faire sur, sur d'autres morceaux avant de les envoyer au mastering. Et c'est tout. Comment vous dire que c'est toujours la dernière ligne droite qui me fait le plus... Euh, qui me donne le plus de mal. anywhere. walk away And Ici c'est mon nouveau studio, En fait, j'ai bougé tous les instruments qu'il y avait dans le salon et je les ai mis dans cette pièce là donc maintenant, ma chambre, c'est le salon. Et donc, ma mission, durant les prochains jours, ça va être, comme je le disais, d'enregistrer la voix et de terminer les morceaux avant de passer à complètement autre chose. Et je vous parlerai du reste quand j'aurai terminé tout ça. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'Ontropo y compris au domicile, le port du masque systématique lorsqu'on se trouve à l'intérieur en présence d'une autre personne, même un proche, même un enfant ou un petit enfant, c'est très important pour vous. De tous les acteurs du Je suis en train de tomber malade. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai mal à la gorge, j'ai une bouchée, enfin bref, je... je suis en train de tomber malade. Aujourd'hui ça allait encore, mais à mon avis, à partir de demain ça va. Voilà. Bon, bah, bon, enfin, j'espère que ça va aller, mais <rire> écoutez, <rire> c'est rigolo. Et euh, qu'est-ce que je vous dire Ouais, donc euh, du coup, aujourd'hui j'ai quand même pas mal bossé sur. Euh... La... en fait j'ai cette chanson dont je vous parlais dont je dois -enregistrer les, vo... enfin, enregistrer les voix euh, en fait j'ai décidé de la restructurer un peu parce que j'aimais pas trop comment ça rendait donc en fait aujourd'hui je me suis consacrée à ça j'ai pas, f... totalement... pas totalement terminé il me reste euh... <rire> je sais pas ce qu'il me reste en fait parce que j'ai été un peu interrompue mais euh... il me reste voilà peut-être ce soir si j'ai le courage je continuerai sinon demain. Ouais, pour enregistrer les voix, j'espère que ça va aller parce qu'en étant malade... Euh... Déjà quand t'es malade c'est pas possible là de chanter. Et, euh... et après, quand t'es plus malade, ça dure quand même un petit moment que la voix est... est plutôt éteinte. Au pire, ben je ferai autre chose les jours qui viennent, et puis voilà, chaque chose en son temps. Ici la nuit tombe, le et euh... les gens se tairent derrière leurs fenêtres, derrière leurs rideaux. Elle se fout de moi. J'essaie de romancer la situation, mais bon. Et le confinement <rire> commence ce soir. Voilà. à bientôt pour de nouvelles aventures. This is why I always I'm a pawn full of regrets. Always try to not remember rather than forget